Bonjour, je m'appelle Romain, je suis sourd et je suis inscrit à Sainte-Marie-Namur. C'est une école pour les sourds, les malentendants, les entendants, il y a de tout en fait. Je suis en première secondaire, les cours sont bilingues, donc il y a du français et il y a de la langue des signes. Dans la classe, il y a deux professeurs, un qui parle et un qui signe. Donc, toute la journée, les cours sont accessibles en langue des signes et en français. Et donc, ça m'aide à mieux comprendre. Euh, dans l'école, pour euh, maternelle, fondamentale et secondaire, on est plus ou moins 50 euh, enfants sourds et malentendants. Donc, en fait, c'est chouette pour tout le monde parce que ça nous évite d'être seuls. Bon, ça t'intéresse tu es sourd, malentendant ou entendant, viens me rejoindre.